Salut camarades Difficile de suivre toute l'information Voici un résumé du mois en quelques minutes. On débute cet épisode par une nouvelle positive. Une étude internationale associée à l'INRA a démontré que l'agriculture bio résistait mieux aux pathogènes que l'agrochimie conventionnelle perfusée aux pesticides. 177 études comparatives des systèmes agricoles ont ainsi permis d'établir que l'agriculture biologique était globalement plus efficace contre les nuisibles. Ceci vient renverser totalement nos perceptions de l'agriculture moderne alors même que notre consommation de pesticides en France bat des records historiques il y a d'autres records dont on se passerait bien, comme celui des émissions de gaz à effet de serre qui vient une nouvelle fois d'être battu. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avions rejeté autant de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. De quoi mettre en perspective le succès déclaré de la croissance mondiale en hausse. On sait également que 90 entreprises ont contribué à elles seules, dans 50% de toutes les émissions émises depuis la seconde révolution industrielle. Pratiquement toutes produisent du charbon, du pétrole ou du gaz naturel. Et voici l'ecorobotics, robotics un robot solaire autonome capable de détecter les adventices pour mieux les détruire localement. L'étonnante invention permettrait de réduire de 90% le recours aux pesticides. Mais certains ingénieurs voient déjà plus loin et veulent adapter ce principe à l'agriculture biologique en enlevant mécaniquement les mauvaises herbes. De quoi réduire totalement à terme l'usage des pesticides tout en coûtant moins cher aux agriculteurs qui rappelons-le sont acculés par les dettes sans réduire leur productivité. Les alternatives écologiques, c'est bien, mais attention au paradoxe de Jevons En effet, il a été observé qu'une amélioration technique diminuant l'utilisation d'une ressource peut générer un effet rebond, ainsi la consommation globale de cette ressource augmente grâce à la croissance totale de la production, ce qui annihile son effet positif. Une conséquence inhérente au principe du productivisme qui vise à l'augmentation continue des quantités produites au lieu d'encourager l'aspect qualitatif de ce que nous fabriquons. Découverte du Manta, un bateau aspirateur imaginé par un marin suisse chargé de nettoyer nos océans. Complètement autonome en énergie, il avalerait les plastiques en flottaison sur son passage sans faire de mal aux animaux marins. Gardons cependant à l'esprit qu'on ne sauvera pas nos océans à coup d'épuisette tout en continuant à les polluer. Dépolluer est évidemment vital, mais arrêter de produire et de répandre toujours plus de dérivés de pétrole dans la nature n'est-il pas l'urgence absolue une étude de l'INRA sonne l'alerte sur l'effet cocktail des pesticides. Publiée fin juin, en pleine Coupe du Monde, l'étude n'a fait que très peu de vagues. Elle expose pourtant les effets nocifs sur l'organisme de différents pesticides, même à très faibles doses, combinés dans l'alimentation. Élément interpellant, les quantités de pesticides utilisées dans l'étude étaient proportionnelles à la dose journalière admissible pour l'homme, donc bien loin des doses dangereuses. Et pourtant, des perturbations métaboliques furent observées par les chercheurs. De quoi nous faire réfléchir, sachant qu'on retrouve en France, dans les fruits industriels non bio, jusqu'à 15 pesticides différents par fruit. Oiseaux en danger, la ligue de protection des oiseaux LPO tire la sonnette d'alarme. Le ministère de la transition écologique et solidaire entend inscrire dans la loi diverses techniques de chasse aux oiseaux sauvages jugées cruelles dont la chasse à la glu qui consiste à enduire d'une colle forte des bâtons cachés dans un arbre. Alors que les experts observent une chute dramatique des populations d'oiseaux européens, cette chasse s'ajouterait aux autres causes de mortalité telles que l'urbanisation et la pollution atmosphérique. Petit détour par Metz où la joyeuse bande de l'association Motrice transforme les épluchures des restaurants en compost. À l'aide de leur vélos, ils partent à la chasse aux biodéchets chez les professionnels de la région. En quelques mois, les vins bénévoles ont ainsi pu ramasser et revaloriser plus d'une tonne 5 de matières organiques. Le compost qui en découle est ensuite redistribué, créant un écosystème local qui bon la transition. Rencontre avec Bastien, un Français ingénieux qui utilise des graines paysannes comme monnaie d'échange lors de ses voyages. À travers son pèlerinage de la graine, il propage des valeurs de partage et de simplicité volontaire tout en donnant une nouvelle vie à des graines paysannes oubliées. Et on termine cet épisode au Danemark où les enfants suivent désormais des cours d'empathie. Pour rappel, l'empathie c'est cette capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent au plus profond de lui. C'est-à-dire pouvoir se mettre dans la peau des autres et cesser de les juger à travers nos propres filtres et perceptions. Alors que le pays fait partie des trois les plus heureux au monde, peut-être gagnerions-nous à nous inspirer un peu de nos voisins nordiques Notre résumé de l'actu éco-engagé s'achève ici vous aussi, vous aimez donner du sens à l'information Offrez un thé à notre équipe indépendante à l'aide du lien dans la description. Pour un avenir serein, merci